Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle version Vivien le souffleur de mots. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon appareil auditif, enfin de l'appareil auditif en général. Allô, ici si, un hein, sur l'appareil. Vous avez une relation, euh... Avec euh... un conseiller. En effet, vous avez remarqué, je peux entendre au téléphone, mais il faut certaines conditions. Sur mon appareil auditif, il y a un tout petit micro, tout petit et pour vraiment qu'il puisse entrer en contact avec l'écouteur, pas trop petit non plus, euh, voilà hein. ça c'est parfait parce que vous avez un énorme écouteur et qui peut englober largement la paille Allo. donc là il n'y a pas de souci. par contre par contre, mon téléphone il y a un tout petit écouteur et là Pi pi pi pi qui. Ah, oui Alors, Là, c'est comme passer dans un tunnel hein. ça capte ou ça capte pas hein. bon, bref je vais vous montrer de manière plus précise mon appareil Alors donc, vous voyez sur cet appareil vous avez plusieurs petits trucs là et le micro ça se trouve à ce niveau-là, vous voyez, hein, c'est tout petit, c'est à l'arrière de l'appareil. Ensuite, vous avez ce petit bouton-là. C'est-à-dire que ça, c'est pour programmer, faire des programmations. Oui, non, c'est pas la programmation TF1 ou euh, FM, Chérie FM, Nostalgie, non, non, non. Voilà, ça c'est programmation, bon, progression normale. Ou sinon, programmation pour avoir euh, la position T. C'est-à-dire que je peux avoir accès à toutes les boucles magnétiques. Ça je vous en parlerai de manière plus précise tout à l'heure. Et enfin, ça c'est pour régler le volume. Finalement, je peux le baisser, euh, quand c'est vraiment trop fort ou dans les environnements très bruyants, ou sinon je le coupe carrément. Ensuite, vous avez l'empreinte. Alors ceci, cela ne me fait pas du tout mal, non, non. Euh, ça, c'est surtout pour pouvoir bien englober euh, l'intérieur de mon appareil, et le pavillon à l'interne, pour bien capter le son bien le diffuser voilà à peu près évidemment le compartiment pile voilà et enfin là j'ai un sabot c'est parce que c'est pour mettre euh, comme dire, un, un récepteur pour le micro chef. Bon, vous avez remarqué que le, je sais pas si ma parole est moins précise mais là je m'entends pas du tout je m'entends que par les vibrations de la voix donc je vais le remettre parce que c'est quand même un peu bizarre je préfère parler en m'entendant avec l'appareil Bon, je pense que vous pouvez comprendre. Hein. C'est comme si euh, quelqu'un avait des fortes lunettes qui parlait euh, sans. Ah, alors si ça sifflait. Ah, ah bah tiens, bah, je me rends compte que ça sifflait. Est-ce que ça sifflait tout. Avant, ah, bon, je sais pas. Bon, bref. Mais Vivian, tu es toujours sourd Eh oui, pour le pire et pour le meilleur. Enfin, pour toujours. Ah, bien sûr, ce n'est pas une maladie. Hein. Je n'en souffre pas, je ne suis pas malade, je n'ai pas des symptômes, tout va bien. Donc, pour revenir au à... fait que la surdité n'est pas une maladie, hein. on ne pas... doit pas parler de guérir la surdité. On peut essayer de la soulager, soit à soulager, d'améliorer l'audition à travers euh, bah, l'appareil euh, auditif, la l'implant au cochléaire. Mais aussi, ce qui est important, c'est de pouvoir accompagner la personne tant au niveau humain, tant au niveau social, scolaire, et surtout au niveau psychologique. Pour moi, c'est très important. Pour moi, le, de, le milieu médical ne doit pas être primaire, ne doit pas être primordial. On ne peut pas réparer à tout prix. Euh, surtout pour les personnes qui sont sourdes très tôt, de, euh, comme là, qui sont sourdes de naissance, il n'y a pas de manque, Alors, on ne ressent pas de manque. Il y a juste à essayer de pouvoir euh, euh, communiquer, être en lien avec ceux qui entendent. Évidemment, je peux comprendre qu'on peut vouloir euh, soulager, euh, euh, récupérer l'audition. Pour ceux qui sont devenus sourds, ça c'est compréhensible, de vouloir mettre les moyens pour. Pour moi, ce qui est important aussi, c'est au niveau euh, de l'aménagement, tant au niveau des études et tant au niveau euh, professionnel, au niveau social, loisirs, c'est de prendre en compte aussi tout ce qui existe en termes d'aide technique, en termes d'aménagement. Des aides techniques, des boucles magnétiques. C'est un système qui transmet des sons directement dans l'appareil auditif. Alors cela permet de diminuer fortement les bruits ambiants. Alors on trouve très facilement ce système dans les lieux qui accueillent du public, hein, genre les cinémas, la poste, des musées. Alors quand je parlais d'aide technique, ce n'est pas forcément euh, soit le micro HF, position T, boucle magnétique, c'est aussi en fait permettre euh, de pouvoir isoler phoniquement euh, une salle. Soit par des, euh, des isolants phoniques, hein, ça existe, ça vous pouvez voir sur le lien là. Ou sinon, euh, bah, bah, faire en sorte que la pièce ne, ne résonne pas pour qu'on puisse mieux capter les sons. L'acoustique voilà. de la pièce est très importante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, à poser des interrogations, des choses que vous ne comprenez pas, des choses que vous auriez aimé que j'aborde donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et surtout aussi à cliquer sur le petit pouce bleu à liker puis à partager à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et sur ce je vous souhaite une très bonne journée